J'utilise certaines techniques de communication efficaces et bienveillantes également dans mes relations avec les autres adultes. Et naturellement, ce genre de technique peut servir à résoudre les problèmes relationnels entre frères et sœurs. On joue à ce moment-là le rôle de médiateur, tout simplement.